Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question comment devenir riche en bourse. Alors bien sûr peut-être que vous vous intéressez à la bourse parce que vous pensez pouvoir devenir riche rapidement mais comme n'importe quelle activité il faut d'abord commencer par le début, avant de vouloir courir il faut apprendre à marcher bien sûr et en bourse c'est pareil. Donc ne vous focalisez pas sur le fait, sur l'idée que vous pourriez devenir riche très rapidement en bourse. La première chose c'est apprendre petit à petit les bases, les principes de la bourse, les principes du trading et apprendre d'abord sur un compte de démonstration sans risquer votre argent, sans risquer vraiment un capital que vous auriez que vous voudriez faire fructifier et surtout ne pas penser que parce que vous n'avez pas de boulot vous allez pouvoir tout d'un coup euh, gagner 2-3 000 euros euh, par mois euh, le mois prochain, donc euh, ça c'est tout totalement utopique, euh, donc les gens qui prétendent ça euh, ne vous disent pas la vérité, donc il faut y aller petit à petit, c'est un apprentissage qui peut être long pour certains, moins long pour d'autres. Vous pouvez apprendre les principes très rapidement, mais après, c'est surtout l'expérience qui vous permettra petit à petit de gagner de plus en plus d'argent. Donc la première chose à faire, ce que je vous conseille, c'est de suivre des formations. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je me répète parce que c'est la seule chose qui est réelle. Euh, si vous essayez d'apprendre par vous-même en risquant directement votre argent, eh bien vous avez 99%, 99% de chances de vous planter très rapidement ou de vous planter de perdre tout votre argent dans un mois, deux mois, trois mois au maximum. Donc la première chose c'est de suivre des formations. Euh, vous, en, vous ne trouverez pas une formation à l'université ni dans une école, vous devrez forcément euh, apprendre avec des livres et apprendre surtout avec des formations en vidéo euh, qu'on peut trouver aujourd'hui sur internet. Moi j'ai commencé comme ça et j'ai créé mes propres formations euh, C'est le fruit de plusieurs années d'expérience, de plusieurs formations que j'ai suivies. J'ai pris ce qu'il y avait de mieux dans, dans toutes les formations que j'ai suivies jusqu'à au, jusqu aujourd'hui. Je continue à suivre des formations pour toujours apprendre. Il ne faut pas hésiter, euh, surtout quand vous aurez gagné un petit peu d'argent, de réinvestir encore dans d'autres formations pour toujours vous améliorer donc cherchez, cherchez toujours à vous améliorer et euh, on apprend toute sa vie euh, en trading et en bourse on apprend toute sa vie. Donc euh, n'hésitez pas à investir un peu d'argent en, en, en formation avant d'essayer d'investir en bourse. Donc commencez par suivre des formations puis vous ouvrez un compte de démonstration et vous essayez de tester différentes méthodes que vous apprendrez dans ces formations et une fois que vous aurez des bons résultats à ce moment-là, vous pourrez commencer à ouvrir un compte réel entre 1000 et 5000 euros par exemple pour commencer à trader avec de l'argent réel et voit également l'aspect psychologique qui est un élément très important en bourse parce que quand on trade sur un compte de démo avec de l'argent virtuel, c'est quand même un peu différent de trader de l'argent réel, on n'a pas le même stress psychologique. Donc moi j'ai testé différentes méthodes, euh, ce que j'en ai retenu c'est qu'il vaut mieux pour avoir euh, de bons résultats et pour apprendre rapidement, c'est euh, de faire du scalping. Alors certains disent que le scalping est réservé euh, aux spécialistes qui ont déjà plusieurs années euh, d'expérience, moi je dis j'ai une vision totalement opposée à cela, il vaut mieux euh, apprendre une méthode de scalping qu'on qu peut acquérir rapidement et vous aurez ainsi la possibilité de faire beaucoup de trades, et bien sûr il ne faut pas faire euh, n'importe quel trade non plus mais en suivant certains indicateurs, je vous explique cela dans ma formation scalping, euh, vous verrez qu'il y a des moments clés, où vous avez des signaux, vous avez 99% de chances que le marché aille réellement dans le sens que vous espérez. Donc il ne vous faudra pas des mois pour apprendre une méthode comme ça. Moi j'ai des étudiants qui directement la première semaine ont des bons résultats, donc en 2-3 jours vous comprendrez le principe de ma méthode, donc vous aurez le temps de faire le tour de mes vidéos. Je vous conseille ma formation Scalping qui est Ishimoku parce qu'Ishimoku est un, un indicateur euh, vraiment très euh, utile et euh, vous verrez à ce moment-là à quel moment vous pouvez prendre des trades et euh, à quel moment sortir des trades aussi parce que pour les gens qui, qui pensent que le day trading par exemple est plus, est plus facile, le day trading c'est-à-dire c'est ouvrir des positions pendant plusieurs heures et les, les clôturer éventuellement à la fin de la journée vous vous rendrez compte rapidement si vous n'avez pas encore d'expérience en bourse que les marchés d'abord ils ne montent pas comme ça non-stop, ils montent et ils descendent et très souvent vous pouvez gagner pendant une demi-heure, une heure et après vous allez reperdre tout ce que, tout ce que vous avez gagné et c'est bien dommage. En day trading ça arrive très souvent, c'est pour cela que vous avez des, des, des taux de réussite qui parfois sont inférieurs à 50%. Et à ce moment-là, ça demande un management des trades un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué que quand vous avez du scalping. Le scalping c'est très simple, il suffit de prendre au bon moment le trade et de le couper rapidement quand vous êtes en bénéfice. Vous arrivez à ce moment-là à faire jusqu'à 95%, 95% de trades gagnants si vous avez une bonne méthode. Donc même si j'ai quelques années d'expérience, j'ai bientôt près de 10 ans d'expérience que j'ai suivi des formations euh, au day trading, je dirais qu'il vaut mieux apprendre le scalping et après passer au day trading. Euh, vous pouvez de temps en temps euh, faire des scalps et les laisser ouverts une fois que vous avez euh, gagné déjà quelques trades sur votre journée et essayer de temps en temps de faire un trade plus long euh, pour gagner un peu plus. Mais n'arriverez pas à des taux de réussite très très élevés en principe euh, avec le day trading, en tout cas jusqu'ici je n'ai pas vu de méthode qui permettait de faire ça. Donc si vous voulez avoir beaucoup de réussite et eh bien avec le scalping il vous suffira de couper rapidement lorsque le marché part dans le sens opposé de vos trades mais en principe si vous prenez les bons signaux au bon moment comme c'est expliqué dans, dans, dans une bonne méthode de scalping comme celle que j'utilise et bien à ce moment-là vous aurez un taux de réussite élevé et vous aurez des gains réguliers, tous les jours vous pourrez gagner et surtout vous pourrez vous mettre à trader efficacement euh, très rapidement. Donc euh, si vous envisagez de devenir riche avec la bourse et bien il faut commencer petit à petit, commencer à gagner, vous gagnerez peut-être d'abord 200 euros par mois, puis 500 euros par mois, puis 1000 euros, puis 2000 euros, 3000 euros. À ce moment-là, vous pourrez éventuellement envisager de vivre de la bourse, mais il faut y aller petit à petit, ça va peut-être vous prendre un an, deux ans, trois ans avant de pouvoir dire ça y est là j'ai une méthode efficace, je suis devenu réellement bon en trading et je peux vivre de cette activité. À ce moment-là, effectivement, vous aurez réussi, vous pourrez même envisager de vous enrichir, soit avec votre capital, en tradant votre capital, soit en tradant le capital d'autres personnes, parce que des bons traders, c'est très recherché en ce moment. Il y a des tas de gens qui voudraient investir leur argent en bourse, mais qui ne savent pas comment le faire, parce que les banques n'offrent plus d'intérêts suffisamment attractifs. Donc être trader aujourd'hui, c'est vraiment un métier d'avenir. Et euh, vous avez vraiment euh, euh, des années devant vous, vous pourrez gagner beaucoup d'argent et peut-être un jour devenir riche en bourse. Voilà j'espère que vous avez apprécié mes conseils, euh, C'est quelques années d'expérience qui me permettent de vous donner ces conseils sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes intéressé par une méthode de scalping, ce que je vous conseille, donc vous avez en dessous de cette vidéo euh, des liens vers ma formation, donc je vous conseille Scalping plus Ishimoku, vous aurez une méthode complète qui vous donnera rapidement des bons résultats si vous suivez les conseils euh, donnés dans mes vidéos. Donc euh, essayez ça, vous verrez, Ça, peut-être que vous avez déjà suivi des formations que vous n'avez pas encore de bons résultats, euh, je pense qu'à ce moment-là, ma formation vous aidera à passer un cap supérieur euh, si vous regardez les témoignages de mes clients, ici en dessous vous avez euh, euh, un lien « Serge de Moulin Avis ». Vous avez beaucoup de, de mes étudiants qui ont donné des avis positifs donc, sur mes formations et qui ont réellement progressé très rapidement grâce à mes formations. Voilà, j'espère euh, vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh allez-y, c'est le moment. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Ainsi vous pourrez recevoir d'autres conseils de ma part et j'espère vous retrouver très prochainement. À très bientôt, au revoir.